Bonjour à toi chers spectateurs, les survivants de Guillaume Renusson. Je dois avouer avoir très peu entendu parler du métrage, mais dès que j'ai vu les premières images et que j'ai surtout vu le casting, je me suis clairement dit que ça avait l'air d'être un film très atypique au sein de la production individuelle française. Et du coup, bah, vous vous en doutez, grand défenseur de genre que je suis, je n'avais qu'une seule envie, voir ce long métrage. Le résumé pour faire simple, Samuel vit seul avec sa fille depuis que sa femme est décédée dans un accident dont il n'est pas sorti indemne. Alors qu'il se rend au chalet où lui et sa famille partageaient de nombreux moments, il va tomber sur Chéré, une femme cherchant à passer la frontière. J'aime énormément cette jeune génération du cinéma français qui a envie de proposer au 7e art des choses qui font du bien. Parce qu'au-delà d'être un bon film, les survivants fait clairement du bien. Ça faisait je ne sais combien de temps que j'avais pas vu un film de genre qui soit un survival en France. Les survivals, c'est typiquement catalogué américain. Ou si ce n'est américain, très anglophone. Je veux dire, chercher d'autres survivals qui ont réellement marqué l'esprit des spectateurs dans le cinéma de genre, il n'y en a pas beaucoup que je vois qui soient autres qu'américains. Et là, le fait de voir un cinéaste français, qui plus est très jeune pour son premier long métrage, aller dans cette direction, ça me rend extrêmement joyeux. Et surtout quand le film est réussi, c'est encore plus réjouissant. Les survivants est vraiment réussi. Bon, il y a des petites maladresses, indéniablement, mais déjà on a un cinéaste qui ne s'éparpille pas. Il fait un film de 1h30, bien tassé, bien condensé, bien rythmé. Il choisit de placer une situation simple et de derrière amener juste les réflexions et les métaphores nécessaires pour amener de la profondeur à son récit. Il ne cherche jamais à en faire trop. Son film n'est jamais pleinement un immense pamphlet de politique, jamais pleinement et simplement un divertissement, c'est une hybridation des deux, et c'est ça qui, je trouve, fait la force et la forme de son métrage. C'est qu'à aucun moment le film ne se, ne se prend trop au sérieux, à aucun moment le film ne se prend simplement et uniquement que pour un survival. C'est tout le temps un film qui trouve la bonne balance pour réussir à nous embarquer dans un moment de cinéma qui à la fois nous fait réfléchir, et en même temps nous fait prendre un pied monumental. En France, sans être forcément péjoratif ou négatif de manière directe, on imagine souvent qu'un film doit avoir ou bien une forme efficace, et donc une direction artistique simple et directe, ou bien une profondeur dramatique et narrative forte qui porte un moment de cinéma loin, mais difficilement l'un et l'autre en même temps. Le jeune cinéaste Guillaume Renusson cherche clairement à nous prouver le contraire en nous offrant un film de genre, sous couvert d'un style beaucoup trop sous-coté et sous-exploité en France, un survival, donnant lieu à un moment de cinéma haletant et passionnant, une œuvre fascinante par la maîtrise du jeune auteur, non sans maladresse, mais portée par une telle énergie que l'on ne peut qu'être fasciné par le tout qui en découle. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Clément Penny et Guillaume Renusson. Déjà, ce que je trouve intéressant tout de suite d'évoquer, c'est que, comme je le disais avant, le film est vraiment quelque chose d'hybride c'est à la fois un film qui a un vrai propos politique, mais c'est aussi un film qui prend le temps d'être un divertissement. Donc dans l'écriture, ça se ressent par une belle juxtaposition entre guillemets d'éléments qui font de la tension et d'éléments aussi qui font de la réflexion. Déjà, dans la partie tension, ce qui est indéniable, c'est qu'en termes de structure, le film avance hyper bien et très très bien foutu en termes de rythme, a tendance à, juste comme il faut, amener les situations les unes à la suite des autres. Peut-être qu'il y a des répétitions, et ça, c'est évident, notamment dans le deuxième acte, on a un peu la sensation que les personnages galèrent et que c'est pas forcément toujours au service du récit, que c'est presque uniquement pour essayer de rajouter de l'attention là où il y en a déjà. Mais par contre, derrière, ce qui est évident, c'est que dans la partie réflexion, les deux personnages sont hyper efficaces. Je trouve que Samuel a juste le background qu'il faut pour rendre le personnage attachant, émouvant et surtout d'amener une réelle progression. C'est pas uniquement un personnage qui va rester, entre guillemets, un peu posé sur ses positions. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Guillaume Renusson évoquait un point très juste. Ça n'est jamais aussi un personnage extrême. C'est souvent le cas dans ce type de film. On amène un personnage extrême et on le fait évoluer pour réfléchir sur sa condition, etc. Là, non. C'est juste un personnage qui a perdu quelque chose et qui, au travers de cette situation, va tenter de se racheter. Et en face, on a Chéré, qui est une femme qui typiquement est le genre de personnage que j'adore dans ce genre de film. C'est une femme forte, une femme qui a envie d'avancer, une femme qui ne va pas se laisser abattre par les situations, mais c'est également une femme qui prend conscience de ce qu'elle a besoin de protéger pour réussir à parfaitement avancer, et surtout à parfaitement évoluer. Parce qu'elle aussi, elle a une évolution. Elle a un passé, que je vais choisir de ne vraiment pas vous révéler là pour le coup, pour que vous ayez un petit peu de surprise, mais réellement je trouve qu'en termes de structure, amener ces deux éléments... C'est ce qui fait l'équilibre de la narration et c'est ce qui fait que même s'il y a des défauts, comme évoqué, on arrive à les oublier pour aller de l'avant. Penny et Renusson veulent absolument jouer sur cette fameuse profondeur dramatique que je viens d'évoquer, mais également simplement poser un survival dans son essence dramatique la plus pure, cherchant à plonger le spectateur dans un ensemble de retournements de situations haletants et de confrontations efficaces. On aura parfois la sensation que le récit patine un peu dans la neige pour réussir à pleinement nous emporter du début à la fin dans sa narration, mais pour autant il reste évident que les deux auteurs maîtrisent la trajectoire de leurs deux personnages, les embarquant avec furie et justesse dans un ensemble de situations rondement menées et parfaitement dosées. En termes de mise en scène, Guillaume Renusson, bon déjà il est très jeune ce cinéaste. Et moi je trouve impressionnant à quel point à son jeune âge, il a des ambitions qui sont déjà très claires dans sa mise en scène. Vraiment je trouve que le film est particulièrement juste, à la fois dans la structure de son récit comme je l'ai évoqué avant, mais aussi dans la manière qu'il a d'amener de l'attention. Vous prenez le premier plan du film, il est absolument génial. Peu de cinéastes oseraient se dire pour leur premier long métrage, Dès la scène d'ouverture, je pose un plan séquence avec une situation extrêmement haletante, une très belle chorégraphie des mouvements, une simplicité et une clarté d'esprit qui va faire que on va tout comprendre dès les premiers instants. Je, je trouve ça absolument fou. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est à quel point il arrive à jouer avec son décor. Comme je l'évoquais dernièrement, il y a peu de cinéastes qui arrivent réellement à faire en sorte que leur décor ait une place primordiale dans le cadre, deviennent presque un personnage. Là, c'est clairement le cas. Guillaume Renusson arrive à faire en sorte que cette montagne devienne quelque chose d'implacable, que les personnages ne semblent pas réussir à surmonter, et pourtant elle est là. Elle leur met un défi. Et du coup, ces personnages, la seule chose qui va les faire avancer, c'est de contempler ce personnage, cette montagne, et de se dire, il faut qu'on la passe. Si on la passe, tout ira bien. Si on ne la passe pas, c'est elle qui nous aura. Ce ne sera pas les antagonistes, ce sera ce personnage qui aura décrété qu'on ne peut pas avancer. Et je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment rafraîchissant encore une fois de voir un cinéaste, comprendre à quel point la mise en scène, elle peut avoir un réel impact sur nous, elle ne sert pas juste à montrer, elle sert aussi à faire réfléchir sur ce qui doit impacter émotionnellement le spectateur, et là, sans forcément avoir besoin de le décortiquer, on est impacté par ce qui se passe à l'écran. Ce qui impressionne dès les premières minutes, c'est l'ambition évidente du cinéaste de vouloir poser un thriller haletant et imposant, comme s'il si souhaitait nous faire tout de suite oublier la possibilité qu'il s'agisse d'un premier film pour embarquer le spectateur dans une direction où le suspense est la seule chose qui doit l'emporter. Ainsi Renusson pose un métrage intense et puissant qui ne semble jamais vouloir relâcher la pression sur le spectateur de tout son long, donnant lieu à une œuvre généreuse quant à ce qu'elle nous promet dans ses prémices, chose que beaucoup de cinéastes aujourd'hui perdent de vue et qu'une jeune génération semble vouloir absolument emporter dans son élan. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Bon, Déjà, les trois entre guillemets antagonistes sont super bien campés par Victoire Dubois, Oscar Kopp et Luca Terracciano. Les trois sont vraiment excellents. Dans les rôles plus tertiaires, on a Guillaume Potier, on a Roxane barras on a Julie Moulier, on a Loïc Corbery, on a Julian Roth, on a Bastien Oghetto. Tous sont bien. Vraiment, je trouve, ils sont tous bien. Celle qui partage l'affiche avec l'acteur principal, Zar Amir Ebrahimi, est juste fantastique. Mais... Est-ce qu'elle avait grand-chose à prouver depuis qu'au dernier Festival de Cannes, elle est repartie avec le prix d'interprétation féminine Je ne pense pas. Mais clairement, ici, elle démontre une nouvelle fois qu'elle s'en sort à merveille. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, elle se fait clairement éclipser par un acteur très imposant, qui délivre une prestation folle, et qui est juste hallucinant du début à la fin. Denis Ménochet est fascinant encore une fois. L'acteur donne tout pour une interprétation, aussi bien physique que psychologique, d'un protagoniste qu'il rend tout autant énigmatique que particulièrement attachant. Au bout du compte, Les survivants, c'est un film qui fait du bien. Honnêtement, ça me fait du bien de commencer l'année cinématographique 2023 avec un film comme ça. Je me dis que c'est potentiellement la promesse d'une année cinéma où le 7 septième art français va nous proposer des choses très neuves. Bon, après, je dis pas, hein, c'est peut-être juste un premier film et derrière, on va peut-être avoir que des films qui ne vont pas réussir à être à la hauteur de ça. Mais au moins, je trouve que pour un premier long métrage, avoir autant d'ambition la poser aussi facilement à l'écran, peut-être avec quelques maladresses évidentes mais avec une détermination absolument folle, bah ça force le respect. Et en plus porté par deux grands acteurs qui se donnent à fond, et bah je ne peux que vous conseiller de voir Les survivants de Guillaume Renusson. C'est une pépite du cinéma français et c'est un très bon moyen de commencer cette année cinématographique 2023. A plus